Bonjour les huileurs d'Alsace! Nous sommes actuellement à Nancy, sur la place Stanislas. Et nous allons en direction de Toul. Alors préparez-vous à la balade. Yeah. <rire> c'est parfait! <rire> Nancy, c'est pourri! <rire> C'était un message de l'office de tourisme de Nancy. <rire> Donc on va, pour chier Adeline, on va sonner à sa porte pour lui dire un gros bonjour. Cool En tout cas, il n'est pas très répondant. Oh. <rire> la porte s'ouvre Bonjour C'est pour la vidéo. Oh, you touch my la Now I'm standing in our ashes Feeling the sunshine once again I move to the horizon Feeling the sunshine once again Bon vous avez pas compris mes camarades donc je vais le répéter Rendez-vous le 28 octobre à Strasbourg pour Halloween. Halloween C'est là, alors qu'elle juste là. Putain, Google! Ouais. C'est malopathe. On était en mode aventure, le GPS était en mode aventure, mais c'est pas grave. Ils sont là, les huileurs d'Alsace. Ils un Il faut noter qu'on était 7 ou 8. Maintenant, on n'est plus que. 2, 5. 4, 5. Il est pas prof de matin. Hein. On les a perdus en route. Mais on a trouvé un pack de bière. Ça veut dire que le bar n'est pas très loin. Vous sentez le houblon Donc on y va. C'est. Cherchons la guerre. Force et houblon. Ah préciser que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Dans cette cité médiévale de Liverdun, il y a déjà un petit avant-goût de ce qu'est Halloween. Feeling the sunshine once again. Encore une dédicace pour Simon, une dédicace spéciale aujourd'hui car là ton rêve, ton rêve, t'aurais pu le vivre aujourd'hui. Être conducteur de train. Il Y a plus de bois pour la chaudière, bordel. <rire> C'est pas là, les choses tout passent tout Rencontre de deux, deux wheelers à Liverdin. Ils vont se présenter eux-mêmes. Bonjour! Alors, ici, une wheeler euh, confirmée euh, de Liverdin. Euh, on s'éclate tous les jours. Euh, on ne peut pas s'arrêter. On est complètement, complètement drogués de la roue. C'est trop, trop bien. Comme roue, c'est génial. On s'amuse très bien. On fait les bonnes balades. C'est magnifique. <rire> Et le d'Alsace, Nous sommes actuellement dans un parking qu'on ne nommera pas à Nancy. Alors nous avons fait 90 km aujourd'hui. Un chemin plutôt technique, plutôt varié. Une heure et demie de retard, mais bon, ça va. C'était <rire> difficile ce matin, mais cet après-midi c'était quand même bien. On a rencontré des wheelers d'ici. On a oui, rencontré oui. des gens qui connaissaient les wheelers. Ah oui, c'est vrai, que vous C'était super intéressant. Et le mot de la fin, ce sera pour la mascotte bis des wheelers d'Alsace. C'est quoi ça ah, bah le matin un petit peu hésitant, quelques petits problèmes avec Julien euh, La route un petit peu boueuse, bon c'est pas très grave Mais sinon, très bonne balade Peut-être euh, quelques pauses supplémentaires pour les pieds, ça suffira Mais sinon très bonne balade, abonnez-vous à la chaîne de Yannick Les Wheelers d'Alsace, à notre page de Facebook qui est dans la description Et à ma chaîne aussi qui est dans la description, t'as intérêt à la mettre Au revoir Allez, à bientôt les Wheelers d'Alsace